Bon, avec un tel décor, je suis quasiment sûr que vous pensez qu'on va encore essayer de parler de films au travers de ma collection de DVD et de Blu-ray. Eh ben non, malgré ce décor, c'est un autre type de concept que je vous propose de découvrir cette année. Le titre semble un peu bizarre, je vous l'avoue mais je trouve qu'il symbolise très bien ce que je vais développer au travers de ce concept. Maintenant, tous les mercredis, et je vais essayer de m'y tenir parce que je pense que ça peut potentiellement être galère, mais également que ça peut être vraiment fun, tous les mercredis, vous aurez une anecdote sur les salles obscures. Alors pas une anecdote sur des projets cinématographiques, ça j'ai pas forcément envie de tomber dedans, il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui le font et qui le font bien mieux que moi, non non réellement des anecdotes sur les salles obscures. C'est-à-dire des petites histoires venant de gauche et de droite, mais surtout venant de moi, que j'ai pu avoir lorsque je travaille dans une salle de cinéma. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, donc, je suis projectionniste et technicien dans un cinéma, et du coup, bah forcément, vous vous en doutez, on a des petites anecdotes croustillantes à raconter, donc du coup c'est ça le concept. Chaque mercredi, je vais vous raconter une petite anecdote, ça pourra être un truc plus ou moins long, parfois ça durera peut-être quelques minutes, parfois ce sera juste un petit truc que j'aurai envie de vous raconter, soit une petite anecdote autour d'un film, soit l'exploitation d'un long métrage, soit des clients un peu bizarres, enfin voilà. En gros, on va se balader en fait dans mon métier et dans ce que j'ai l'habitude de croiser chaque jour lorsque je travaille. J'espère que ça va vous plaire. Moi, personnellement, je vous avoue que j'aime bien l'idée et je pense potentiellement que ça peut donner un truc de cool. J'avais d'autres idées et il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les commentaires qui m'avaient demandé de continuer l'émission au coin du Blu-ray ou au coin du DVD, mais version 4K. Euh, je vais faire simple pour justifier par rapport à ça. J'ai très peu de 4K et j'ai pas de lecteur 4K. Donc, j'aurais pas pu continuer. Après, il y avait d'autres gens qui aurait aimé que j'aborde des films de mon enfance Alors j'y réfléchis mais ça c'est un concept que j'ai envie de pousser un petit peu plus loin. J'ai pas uniquement envie d'en faire une émission qui soit hebdomadaire et qui en plus risque de malheureusement pas réussir à parfaitement rendre hommage à ces films qui ont parfois réussi à marquer mon enfance. Donc ça c'est un concept que j'ai envie de beaucoup plus travailler, que j'ai envie de beaucoup plus développer, dont j'ai à peu près l'idée en tête mais il me fallait du temps. Cette année, normalement, je devrais en avoir un petit peu plus. Donc peut-être que ce concept verra le jour. Mais en tout cas, voilà. Ça fait office, je pense, de manière assez cohérente comme format hebdomadaire de pouvoir vous raconter des petites anecdotes autour de mon métier dans un cinéma. Je pense que ça peut être cool. J'espère que l'idée vous plaît. Et ben bah, tout simplement, je vous donne rendez-vous mercredi de la semaine prochaine pour commencer cette émission. J'espère que la première anecdote vous plaira parce que je l'ai pas mal bossé celle-là pour le coup parce que j'avais envie que la première soit vraiment cool et vraiment marquante. Je vous annonce que ça ne sera pas le genre de vidéo où il y aura des gros titres putaclic parce que je vois le truc gros comme une maison et même quand j'ai pensé au concept, je me suis dit, ah vas-y pour euh, rigoler, je pourrais mettre des gros titres genre euh, un client me vomit dessus euh, ou euh, j'ai retrouvé ça dans une salle. Non, non vous en faites pas, ça sera des titres beaucoup plus sobres, ça sera des anecdotes beaucoup moins putacières. parfois il y aura des petites anecdotes rigolotes, je pense, il y en aura certains qui trouveront ça bien délirant, parce que pour être sincère, il y a eu des histoires que j'ai connues, qui par moment étaient un peu surréalistes, mais voilà j'espère que ça vous plaira, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer cette nouvelle émission